Contrôle plus, Contrôle plus, Contrôle plus, Contrôle plus, Contrôle 7 et Contrôle 6, Contrôle 6 et ça marche bien, et voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve sur The Walking Dead, oh mon dieu il a 15 ans, il joue à The Walking Dead, j'ai pas de chrono si j'en ai un, parce que putain de merde, c'est l'intention qui compte, la vie c'est comme le chou-fleur si tu as retenu cette phrase, je laisse un... Magnifique C'est bon, on peut y aller. Donc, euh, on va jouer à The Walking Dead. Alors, oui, j'ai coupé la partie. C'est pour, euh, euh, pour rembobiner l'épisode 3, justement. C'est pour rembobiner euh, l'épisode 3. Parce que vous savez, Carly est mort. Et puis, bah, moi, euh, de mon côté, je vais essayer de faire en sorte... Euh, qu'elle ne meurt pas, en accusant euh, euh, Jimmy Wilson, c'est-à-dire Ben, voir ce qui va se passer, et puis si elle survit, je continue euh, l'aventure de mon côté, et euh, de toute façon, je continue, j'aurai toujours hein, de l'avance au niveau de cette série-là, euh, parce que moi, je, je suis à, là, au chapitre, là, j'ai en, encore rien posté, je suis en train déjà de, de jouer, je vais poster tout, je vais euh, tout poster, Enfin, je vais poster un tout petit peu à la fois. Comme ça, moi je. Bah, je pourrais écrire mon article tranquillement, oui. Parce que maintenant, c'est sur un site que je vais euh, euh, faire euh, des articles. Euh, sinon, j'espère que ma description n'est pas un peu nulle à chier, mais vous me direz quoi. Ouais, voilà, je vous dis. Voilà, voilà. Voilà. J'aurais pas dû faire ce choix. J'aurais dû le tuer moi-même. Parce que là, Kenny va péter un câble. Et je comprends. Et je peux rien dire. Parce qu'il est obligé de tuer son fils. Ok. Voilà, je vous ai dit. Mais ça c'était un choix de merde, hein, j'ai envie de te dire. Ah d'ailleurs, euh, j'ai fait le montage des épisodes, puis je vous rappelle que Glenn est parti. Alors j'espère que c'est Glen. ce serait vraiment la meilleure possibilité. Parce que c'est son père, il va nous buter la gueule, parce qu'on a buté sa mère. Et puis on va pas dire, ah bah ben non, c'était les gars de la ferme. Ou alors il est encore possible que ce soit les frères fermés. Et ça, on va en chier aussi. Parce que là, je reconnais pas la voix déjà, parce qu'en plus c'est en anglais, alors je peux pas te dire aussi cela et voilà et comme d'habitude ça bug et c'est comme d'habitude ça on s'en fout ça fait 3 minutes qu'on tourne et on est content voilà cette série de jeux s'adapte à vos choix l'histoire est déterminée par la façon dont vous jouez et oui et jusque là à part pour euh, car je trouve euh, je m'en suis bien sorti franchement car putain merde si on pouvait pas la sauver, ok. Mais si on pouvait la sauver, putain. Peut-être qu'il fallait lui rentrer dedans et dire, vas-y, la va terre foot. Ben, je lui ai rentré dedans la dernière fois, Mais bon. Voilà, voilà. Alors. Du coup, on est en Savannah. Alors, euh, je rappelle, c'est une... Je pense que New Frontier se déroule à Savannah. Je suis pas sûr du tout. Euh, de toute façon, on verra ça si on y joue. Partout. Juste une illusion. Ce n'est qu'une sensation. Et putain, le mec il s'est vraiment torché. Wally Mais ça va, il va être gentil. Oui, bonjour. Vraiment bizarre cet effet de Est-ce que je pourrais répondre moi-même euh, Just for a little while. We're getting real close to where Attends, my mom je dois and dad are. Can... Not now. I need you to focus. Keep your attention on the street. Okay. Sorry. How's you it? What? His legs pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Es pas sa mère. Yeah, mmh, you're right. Kenny, hold up. Kenny, goddammit, I said hold up. Omid needs to take a break. Let's give him a minute. We're almost at the river. Almost to the boats. Then it won't hurt to stop for just one damn minute. What the hell? We? Oui. Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there! Are you sure? I don't see anything. Uh... Maybe. Maybe I'm just getting a little punchy, you know? I'm... <laughs> If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Euh. Qui est-ce que Hello Hello dit, répondez-moi dit, t'es qui Elle est morte, hein T'es la mère de Clémentine Oh putain, ah. Oh, la la la la la la la Quoi? là, là, là, là, là, là, là. Euh, oh, salut. Je suis un suis Ah, il fait attention à elle, t'as vu Non, c'est Omid, c'est Kenny Ah, je crois que j'allais avoir un choix pendant deux secondes te... Qu'est-ce qu'il fait Mais putain C'était impossible là. T'avais des jambes qui venaient vers moi. Allez vite Wait, where the hell Chuck Chuck Chuck Shit, he's in trouble. We gotta help him. There's no time. We Chuck Il va mourir. You okay? Uh, yeah, you've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We gotta get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it. I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. C'est bon. On va par là tout le monde. Mais sous là, Christina, mais c'est -ce pas. On va pas faire d'embrouille. C'est pas venir faire. Ils sont juste comme des animaux. Ils ne peuvent pas ouvrir les portes. Il a eu un petit hamster. Une nuit, il a fait comment ouvrir la porte à sa cage. Et quand nous nous sommes trouvés, il a eu une grosse boîte de cookies. Je ne pense pas que ce soit le même, Clem. Oui, c'est vrai. Cette fois, nous sommes les cookies. Juste restez-vous de la cage. Je ne nous a fait dans la maison. Je suis obligé de rire, mais c'est très mignon quand même. Aubille Christina. I'm You're not all right. You've reopened your wound. You're losing blood, and God only knows what might have gotten in there. It could be infected. It could be. No offense, but you really need to work on your bedside manner. right. Looks pretty bad. bad as she is. I'm telling you, it's just a Jesus. Faut dire, un... il peut s'infecter. Bon, j'aurais peut-être dû dire un truc du genre hein, on va s'en occuper. Worry, voilà, j'aurais dû dire on va s'en occuper parce que maintenant Omid il me fait la gueule. Yeah, so. mm -hmm. Et tu vois une niche à côté? Voilà, c'est la je vais te je veux pas te dire mais c'est un chien qui est mort. Voilà. Après peut-être qu'on aura des infos après, mais bon. Une fontaine, ouais. Je Je hmm, pense qu'il est à l'intérieur. Maybe someone's still inside. Nah, we'd have heard from him by now. All the racket we're making. But whoever was here did a pretty good job fortifying it. Nice place to hold up. We could just figure out how to get in. Hmm, c'est cool. you holding up, man? Lee, I appreciate the interest, but I don't think talking about my feelings right now is going to help us get inside this house. Je suis d'accord. Think I'll go have a look around. Je vais pas lui demander ça avance la porte parce que tout à l'heure ça va les saouler euh, je parlais à ben voir ce qu'il prend de nos spéciales parce que tout à l'heure ouais à propos de clémentine je on peut Ouais, je ce Euh Kenny... non. Ouais. Je sais pas ce qu'il veut dire à propos de Kenny. Alors Bon ça je vais passer. Okay, euh... Je le range dans ma poche. Ça veut toujours marer ça. What's this? Looks like there's some kind of pet door here. I tried it already. That's locked too. heard of a locked doggy door? I have. radio le dog wears a collar with a chip in it so the door only opens when the dog gets close to it. Oh well, shit. Everyday is a school day. All right, so where's the dog? Nom de Dieu Il fallait regarder pour une fois qu'il faut regarder. Et puis là, je le savais, voilà. Hey, be careful getting up dead things isn't what it used to be, you know what i mean? Yeah, I you. Mm -hmm. what's buried down there. Uh, mm -hmm. whatever it is, it's been here. you can smell it from here. gross. clementine honey comes with me. you know me. Je le savais Je rigole, il en zombie Allez, ce serait marrant ça Allez Caresser Ah bah tu oui. oui. Elle est pas enceinte. étais... remets la terre. Est-ce que tu peux remettre la terre Remets la terre. Mais qu'est-ce qu'il est con ce mec? Remets la terre Ah bon je veux pas dire mais bon goes nothing Yes God damn You see anything in there? No looks like it's been empty a while. Whatever you're gonna do, do it fast. Okay, let me see if I can reach up in there. Be careful, man. Oh, le mec. Mmh. It's no good, I can't get it. Here, let me try. I think I can. Mmh, euh. Clem, what do you see in there? <rire> bah oui c'est ce qu'il fallait faire On pourrait pas l'aider aussi Non mais mec Tu déterres pas un chien pour euh ça me tue. ils ont déterré un chien comme ça oh vas-y moi je déterre le chien et puis je le laisse dehors comme ça si se sont vraiment zombie, c'est pas grave après je sais pas s'il a assez de chair pour être un zombie faut voir faut voir ah ça aurait été drôle franchement mais bon j'ai envie de te dire on n'a pas les mêmes caractères dans son génétique hein. alors je sais pas si un, un cheval ou un chien ou n'importe quel truc pour devenir un zombie T'inquiète pas, on va le soigner. Donc euh, faut chercher des bandages un truc comme ça. je l'ai appris hier. parce qu'entre temps. Euh j'ai plus peur de ceux-ci qui s'est en train de ringer cette bellée et de traiter les morts sur nous. C'est comme ça qu'ils ne voulaient pas nous passer à la rivière. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce n'est pas la même personne Personne qui était sur la radio était assez près pour nous voir dans la rue. Et nous n'avons pas vu personne d'autre que le gars sur la bellée. Parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi ils traiter les morts comme ça et puis essayer de nous warner Qu'est-ce qui fait quelque chose de plus En cas que vous n'avez pas remarqué, il y a beaucoup de trompes dans les morts dans les morts. Au moins, les morts ne jouent pas des jeux avec vous. Je ne sais pas qui c'était. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas nos amis. de notre. C'est vrai Je te dis, ils ne veulent pas nous entrer dans la rivière. Peut-être qu'ils veulent ces bateaux tout de même. Mais on va voir à ça. Je ne vais pas retourner là-bas. Omid a besoin de rester. Une fois qu'il s'est quieté dehors, on va tous aller vers la rivière. Voyons si on peut le trouver. Suit yourselves, and I'm not going to wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here. Place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. <sighs> All right, fine. You and me, you'll take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door, understand? What? Okay. Can I help? What if there's another locked door? I think you've been helpful enough for one day. Bah oui. Why don't you just see if Christine Omi need anything, okay? Okay. Porte du jardin. Placard. All empty. Donc, est que les gens sont partis, hein. Il y a encore de l'eau ça aurait été trop pété peut-être mangeable c'est l'apocalypse hein, c'est bon envie hein. il te dire les croquettes pour chat j'en ai déjà mangé une fois tu sais parce que bon je vais pas vous expliquer Bourgeois, c'est compliqué euh, c'était un bon gros c'était un délire et puis, voilà. euh, et puis euh, My dog water cool. T'es content hein. Même le réfrigérateur est ouvert pour te dire à quel point. Hein? À part la bouffe pour chien, euh, je peux pas la prendre. il me fait prendre, bon ok. I'm ah, voilà, ce ce que je disais. C'est si ta faim, enfin, si un jour c'est l'apocalypse. Pas bah, dit toi que bon. Alors, on avait dit en bas. Holding up okay. I How's the house looking? Not done searching the first floor yet, but so far so good. Euh, je dit du bateau. What do you guys think about this plan of Kinney's? The guy's losing it. Look, Lee, I know he's your friend and all, but you need to be careful. That man is on the edge, and I don't know if I want to be around when he goes over it. Kenny's solid. He's just been through a lot, that's all. I hope you're right. For all our sakes. Est-ce que ta jambe va mieux? How's that Omi? feeling better yet? I'm all right. I feel you. cette a hell of a stroke of luck. I like it a lot better when we know for sure it's safe. I'll make sure. But right now, it feels like just the break we needed. Maybe our luck's starting to turn around. I'd like to believe that. Really, I would. C'est vrai qu'il peut avoir un zombie planqué quelque part, et pire encore, un gars planqué quelque part. La table. Whoever cleared this place out left behind two bottles of whiskey. Looks like someone didn't have their priorities straight. <laughs> Probably not the best idea right now. I need to stay frosty. How's it coming? D'accord, on peut pas aller par là. Must Je regarde toilette, moi. Comme ça, moi je regarde en, en tête. Fait. Encore une dizaine de minutes, et parce que on a bien merdé au départ, et puis ensuite on va stopper l'épisode. Dressing. Cool. Merde. Il va forcément avoir quelque chose. Sinon, c'est pas drôle. Voyons. Je regardais s'il y avait encore les du courant là. Ah, bah, les. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien. Juste rien. C'est tu sais, ce rire-là, c'est le rire du retard. C'est un danger, c'est bien. Je pense que ton cerveau travaille moins quand tu dors. Hein. Du coup, c'est très bien. C'est dégueulasse, mais tu meurs moins rapidement. Ouais. Si un jour tu fais une entaille, je pense que tu meurs moins rapidement en dormant. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Mm, let's see. Go ahead, Claire. It's okay. You're not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine. Honey, trust me, that's not what he wants. He? Lee? Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. C'est pendu? Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. C'est pas fait pendre. Arme à la main, arme à la main. Kenny. Touches à rien là, c'est juste. Me... Kenny. Amen. Oh Jesus. What the hell is that? Oh my god. I can't ask you to go through this again. Let me take care of it. Are you sure? I guess we'll find out. <laughs> Poor kid. Must have tried to hide out up here until he starved to death. Oh, It's could have been Clementine if I hadn't found any idea. C'est étrange, hein? On peut le tuer de trois façons différentes. Non, je vais lui dire à Kenny de se barrer. De partir, parce que c'est écœurant. Non, mais c'est écœurant, mec! Barre-toi! Bon, écoute. Euh, je vais lui tirer dessus. Terminé. Non, c'était mauvaise idée. Ah, Je n'aurais pas dû tirer dessus. I'm ai Choisi d'agir seul, comment ça? Mais c'est un gamin, il était tout seul. Je vois pas en quoi Kenny m'en voudra pour ça. Je suis désolé, mais non. À partir d'un moment, Kenny commence à péter un plomb, là. Est-ce que j'ai pas fait une connerie, encore une fois. Ou alors, c'est le jeu qui veut te dévaloriser. Au moins, il va être enterré avec son chien. Ah, c'est glock C'est glock La la la la la la la c'est c'est glock c'est c'est glock la la dieu qu'est ce la que la glock la la la C'est à la fois beau et glauque en même temps, parce que enterré, comment expliquer ça euh, Dans la religion chrétienne, non, même dans toute religion, je pense, j'imagine, hein. quand tu te fais enterrer, c'est souvent avec ta femme ou la personne que tu as aimée avant de mourir et qui t'aime quand, et qui, elle aussi, euh, a partagé les mêmes sentiments que toi. Vous n'êtes pas enterré... Euh... Ah, mais là c'est un, un zombie, c'est un garçon zombie qui est mort de faim. Alors c'est Glock. Mais c'est étrange comme ça, parce que c'est triste et. C'est triste et affreux. Moi je le rentrerai à côté. Et qu'est-ce qu'il y a J'ai rien fait. J'aurais pas dû l'enterrer. Peut-être qu'il fallait que je le regarde un coup. Mais mec, ça, ça peut durer. Quoi un coup. J'ai vu un homme. Un walker Non, trop vite. Je l'ai pris comme un bat à la terre quand j'ai vu. C'était un homme ou une femme un bon regard. Qu'est-ce un Je sais que c'était un homme. C'est bon. Kenny Je suis bien. I'm fine what's all the ruckus Lee saw someone watching us from outside the gate what who I can't be sure It ran off before I could get a good look I don't like this one bit not one bit me either walkers are one thing actually stalking us all right that's it We've stuck around here long enough it's time to get back on track time to get down to the river and find ourselves a boat I don't know if omid's well enough to move yet Well he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I don't know if it's safe to leave just yet. Why the hell not? Walker's look to have cleared out. That's not all I'm worried about. So you'd rather just hunker down here and just let whoever's <coughs> out there keep us boxed in, wait for them to starve us out. No thanks. I hate to say it, but Kenny's right. O not in great shape to move, but we can't do anything for him here. Sans médicaments ou un docteurs, il va se perdre. Ok, ok. Je vais aller à la rivière avec Kenny pour scoper une boîte. Ou vous aurez Omeade prêt à partir. Qu'est-ce que je fais Vous restez ici avec le groupe. Vous aurez seulement nous dérouler. Quoi Je ne peux pas venir Ma mère et mon père ne peuvent pas être loin maintenant. Peut-être que nous pouvons les chercher sur la route la rivière. Oui. Bah oui, euh. Et pourquoi Pourquoi non Non, non, non, non, non, non. Mais peut-être que je peux l'aider. Kenny et moi, je serai bien. Pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça Non il y a des, des fois je dis de la merde. Mais il faut. Après, c'est vrai que si on tombe sur une bande de zombards, je vous rappelle que. Qu que Axe a dit Je vais pas te blesser, Ben euh, reste ici. Voilà shooting walkers. Je pense que c'est une bonne idée parce que comme ça il va se sentir un peu responsable. Et je pense que ce qu'il fallait faire. Parce que je veux qu'il raisonne ou groupe, hein. Ben, non, franchement, il a pas l'air méchant. Mais après, c'est clair que s'il me perd Clémentine, je le tue, quoi. Je me demande si n'est pas un peu comme, bon, je vais sortir la plus connue comme référence, mais euh, le serpent dans la Bible. Sinon, il y a, y a mieux hein, comme référence dans la Bible pour parler de ça. tu euh, veux parler hey, uh, so, D'accord. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. What in the hell is going on? Bon, écoutez, euh, je trouve qu'on va se trouver la prochaine fois euh, à la prochaine fois sur les Shawaii.